Tant que je suis en vie m'en souviendrai avant qu'on s'oublie Vas-y viens Allez Ouais Le 21 Coma Ma flow c'est mon flow et les hoes Ouais j'ai la widow dans le hoodie Mais plus d'endorphine dans le cerveau Depuis que je t'ai vu sur le sol On t'a sauvé quoi I just wanna be the one who really knows what, what you gone through I swear I don't want to forget all of the, the hoes I went through Come on I know that shit is true In my brain all is mixed it it because up Because of you all is fucked up I swear but I don't mean to I just want you to be mine And I can't only be mean I believe in what I say in this song Even though I shouldn't fucking say it I need you I was trying to get a hug from you that night Yeah I need you Consolitaire tente de réfléchir Et fusion de ta face on y voit floudy à dimension, ça suffit pas pour non. tout mettre dans l'ordre. Et là, dis-moi quelles sont tes failles, qu'à mon nom je suis place. L'ordre, j'aspire à pénétrer les saintes voix du seigneur. seigneur. Mais je suis athée, je t'aime donc, deviens ma déesse. Viens, je t'en prie, rouler sur mon âme. À tout pareil, mon ami, ah ouais, ami, oh merde, j'aurais presque oublié. C'est vrai qu'il existe après qui sait ce qui peut se passer, qui peut quitter qui dans cette au petit coup, ma pauvre, tu t'en plains. Toxique. J'espère, j'espère pas le faire tout le temps, mais une bonne fois pour toutes. Toutes j'esquive, je t'ai en tête, je veux te soigner, je suis pas droite, mais je te conserve, c'est et tant ma solution finale, grand remplacement. Même si j'ai un flot de nazis, voudrais-tu être mon barin? Smile est gêné, doigt qui pointe l'un vers l'autre, comme DJ, pas mieux qu'un Lidl, car, car j'ai des idoles qui me disent de pas y aller à cette date, mais fuck, t'es mon idylle. I just wanna be the one Through. I swear, I don't wanna forget all of hoes I went through. Come on, I know that, that shit is true. And my brain all is mixed up because of you, all is It's fucked up. I swear, but I don't mean to. I just want you to be no. mine and occasionally be me. Not in what I say in this song. Even though I shouldn't fucking say it, I need you. I was trying to get a hug from you that night. Wesh, this is mort, but don't fais it. Je le pote, je le pote. Je crois qu'on est plusieurs. Mmh. Après on a, on a découvert quelqu'un de cool quand même au final. Ouais c'est bien. Ouais. Quel souvenir hein.